le chemin solitaire, Jésus est mon bon berger, des embûches de la terre, il saura me protéger. J'étais dans la détresse, sans soutien et sans secours, lui seul compris ma détresse me s'envoie de son amour. Il se revela mon âme, puis dirige à mon destin, et la gloire de sa présence éclaire tout mon chemin. Il se revela mon âme, puis dirige à mon destin. Et la gloire de sa présence comble ma vie de bonheur. Quand je t'ai dans la détresse Sans soutien et sans secours Toi seul compris ma détresse Me comblant de ton amour tu te revelas, mon âme. Tu diriges à mon destin. Et la gloire de ta présence comble ma vie de bonheur. Shalom adorateur, shalom adoratrice, euh, c'est une joie pour moi de vous retrouver sur notre plateforme pour notre temps de louange, notre temps de célébration, notre temps d'adoration à notre Dieu, à ce grand Dieu, à ce merveilleux Dieu, à ce magnifique Dieu, ce Dieu qui n'a pas son pareil dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est grand, il est merveilleux. Il est excellent, il est plein d'amour, il est miséricordieux, il est unique, il est incomparable. Oh, ce Dieu merveilleux mérite l'adoration, il mérite la célébration, il mérite qu'on le loue. Et nous sommes là ce soir pour le louer. Que Dieu vous bénisse, vous êtes bénis, vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse. Seigneur, c'est... C'est un honneur et c'est une grâce pour nous de, de nous retrouver pour te célébrer et je voudrais te confier ce moment, que tu conduises ce moment et que tu nous fasses la grâce vraiment euh, de faire monter devant toi, devant ton trône de grâce, une adoration, une louange qui touche ton cœur de Père parce que tu es notre Père. Et nous voulons te louer, t'adorer de tout notre cœur. Et nous savons que sans ton esprit, nous en sommes incapables. C'est la raison pour laquelle nous nous tournons vers toi ce soir, pour que par ton esprit, par ta grâce, par ta puissance, vraiment nous puissions chacun et chacune faire monter vers toi euh, une adoration qui touche ton cœur de Père. Merci Seigneur. Adorateurs et adoratrices, je ne sais pas si vous êtes dans la joie, mais en tout cas, moi, je le suis ce soir. Euh, ma joie n'est pas liée à une circonstance quelconque. Vraiment, ma joie, cette joie-là qui remplit mon cœur ce soir, n'est pas liée à une circonstance. Si je devais regarder les circonstances de ma vie, je serais en train de pleurer, je serais en train de m'inquiéter. En tout cas, la dernière chose que je ferais, ce serait être en joie. Mais ma joie est liée au fait que j'appartiens à un grand Dieu. Et ce Dieu-là remplit mon cœur de sa joie, il remplit mon cœur de sa quiétude, il remplit mon cœur de repos et vraiment ma joie déborde parce que mon Dieu vraiment, c'est <rire> je, je suis amoureuse de ce Dieu-là, je suis amoureuse de ce Dieu-là, vraiment un, un Dieu que je regarde et que je contemple avec admiration parce que vraiment il est, il est merveilleux. Et ses œuvres sont grandes, ses œuvres sont belles. Il est magnifique, il est extraordinaire. Vraiment, parfois, il n'y a pas de mots pour décrire ce Dieu-là. Et ma joie, j ai, j ai, la, ma, la joie déborde, la joie déborde parce que je lui appartiens. Je lui appartiens, il m'a choisi et je lui appartiens. Adorateur et adoratrice, Dieu t'a choisi, tu es son choix, tu es son choix, tu es son choix. Et tu as raison de le louer, tu as raison de le célébrer. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui, aujourd j'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. J'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. J'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. Yahweh me met sa joie dans le cœur. Jéhovah me donne sa joie aujourd'hui. L'éternel me donne sa joie aujourd'hui. Jéhovah me donne sa joie aujourd'hui.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 Yahweh me donne sa joie aujourd'hui, le Seigneur me donne sa joie aujourd'hui. Jéhovah me donne sa joie aujourd'hui, El Shaddai me donne sa joie aujourd'hui. Corinne, as-tu la joie dans le cœur Béat, as-tu la joie dans le cœur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 j'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur pour la joie qu'il nous donne. Cette joie-là qui est indépendante de toutes circonstances. Sa joie est un fruit de l'esprit. Et c'est une grâce d'avoir cette joie. Parce que beaucoup de gens cherchent cette joie et ils ne l'ont pas. Et cette joie, il la cherche en toutes choses. il la cherchent partout, dans la drogue, dans, dans, dans, dans toutes sortes de loisirs. Mais ils n'ont pas cette joie. Ou quand ils l'ont, c'est une joie qui est éphémère. Mais nous, nous, nous avons cette joie. Et je voudrais vraiment que ensemble nous puissions vraiment dire merci au Seigneur pour sa joie. Seigneur, je voudrais bénir ton nom. Merci infiniment, Seigneur, pour ta joie. Cette joie-là, je la connais. Et vraiment, je vois la différence entre quand je ne t'avais pas et, quand tu, et depuis que tu m'as fait la grâce de te connaître. Oh Dieu! Oh Dieu! J'étais quelqu'un de dépressif, j'étais quelqu'un de... de euh, j'avais une façade, Seigneur. Euh, à l'extérieur, j'avais parfois un sourire, mais j'étais brisée, j'étais brisée et je ne connaissais pas cette joie. Cette joie qui est indépendante des de circonstances, je ne la connaissais pas. Et tu m'as fait la grâce de, de, de, de te connaître. Tu as permis que je te rencontre parce que tu es le Dieu qui se rencontre, Seigneur. Et depuis que je t'ai connue, tu as, tu as permis que je puisse expérimenter ta joie. Je voudrais bénir ton nom. Merci, Seigneur. Quand les circonstances sont difficiles, Seigneur, et quand je commence à sombrer, oh Dieu, tu viens et tu me reprends avec toi, tu me fais la grâce, tu me relèves, Seigneur, et tu remplis à nouveau mon cœur de joie. Cette joie-là, je ne peux pas l'acheter. Rien ne peut l'acheter. Elle est là, tu nous la donnes par grâce. Et ce soir, je voudrais bénir ton nom pour ta joie, pour ta joie. Merci Père éternel, ta joie est indépendante de toute circonstance. Gloire, gloire te soit rendue pour ta joie. Merci pour ta joie, la joie de te connaître, la joie de t'appartenir, la joie d'être sauvé, la joie d'être aimé, la joie d'être chéri, la joie d'avoir euh, de t'avoir à nos côtés euh, 24 heures sur 24 la joie de se savoir pardonner la joie de se savoir euh, comprise la joie de savoir que euh, tu nous tu, tu, tu, tu nous aimes, tu nous aimes profondément tel que nous sommes et tu nous acceptes, la joie de réaliser qu'avec toi on n'a pas besoin de porter un masque, moi j'ai pas besoin de porter un masque, oh Dieu quelle grâce, quelle grâce béni sois-tu, la joie de pouvoir euh, te parler 24 heures sur 24 à n'importe quel moment, la joie de savoir que euh, c'est toi qui portes mes fardeaux, la joie de savoir que je peux me décharger, la joie de savoir que nous pouvons nous décharger, nous avons la, la, nous avons la grâce de pouvoir nous décharger sur toi de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car tu prends soin de nous. La joie d'avoir un Dieu grand, la joie d'avoir un Dieu merveilleux, la joie d'avoir un Dieu incomparable, la joie d'avoir un, un Dieu majestueux, la, voie, la joie d'avoir un Dieu excellent. Merci pour ta joie, merci pour ta joie, merci pour ta joie. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur.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 Joie est dans mon cœur, car Jésus m'a sauvé. La joie est dans mon cœur, car Jésus m'a sauvé. J'étais lié par mes propres péchés, je ne savais pas comment m'en délivrer. J'étais lié par mes propres péchés. Je ne savais pas comment m'en délivrer. Maintenant, la joie est dans mon cœur, car Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. La joie est dans mon cœur, car Jésus m'a sauvé. J'étais liée par la dépression,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 Adorateur et adoratrice, c'est vraiment la gorge nouée que je chante la joie du Seigneur. Parce que j'ai connu, j'ai connu la dépression, j'ai connu l'abattement, j'ai connu cette tristesse là qui qui te remplit le cœur et qui te qui, qui te cette tristesse là qui t'inonde malgré tout ce que tu peux avoir, je l'ai connu. Je, une fois, j'ai rendu mon témoignage sur cette plateforme. Euh, j'ai perdu ma mère quand j'avais six ans, et ma mère s'est suicidée. Elle, elle, elle s'est suicidée, et c'est quelque chose qui m'a brisé le cœur. Et, et j'ai grandi le cœur brisé, et, et c'était, c'était dedans, c'était, c'était là, c'était là, et, et j'avais appris à, à à développer une façade. Et je vivais avec ça. Et, et, et cette tristesse elle était là, elle était enfuie au, au fond de moi. Euh, parfois, elle euh, se calmait un peu et parfois, elle était plus vive. Mais je l'avais et je l'ai traînée sur des années, je l'ai traînée sur des années. Et, et je sais faire la différence entre la joie qui nous vient de Dieu et la joie euh, qu'on a dans ce monde. C est, c est, cette joie-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de joie, mais elle n'est pas comparable à la joie que Dieu nous donne. Parce que cette joie-là, elle est éphémère. Et, et, et cette joie-là, elle n'est pas capable de, de guérir un cœur brisé. Seul l'Éternel guérit les cœurs brisés. Et le Seigneur a, a guéri mon cœur. Quand j'ai connu le Seigneur, il a, il a guéri mon cœur. Et il a rempli mon cœur de sa joie. Et quand je chante la joie du Seigneur, je... je... Merci Seigneur pour ta joie. Merci Seigneur pour ta joie. Et nous devons, je pense, hein, que nous réalisons la grâce que nous avons d'avoir un tel Dieu. D'avoir un tel Dieu. J'ai vécu année après année avec un cœur brisé. Un cœur brisé. Et, et ce cœur-là, tu l'as et tu tu, tu, tu. tu le traînes. Tu, tu le traînes. Et, et, et beaucoup de choses. Tu, tu, tu, tu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta joie. Merci pour ta joie. En tout cas, moi, je peux affirmer que nous avons. Notre Dieu est le Dieu qui guérit vraiment les cœurs. Aujourd'hui. Je sais ce que c'est que la joie du Seigneur. Et je bénis ce Dieu-là. Je bénis ce Dieu-là. Sa joie est incomparable. Elle, elle n'a rien à voir avec la joie qu'on pourrait retirer de quoi que ce soit, de quoi que ce soit, qu'on pourrait avoir par rapport à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je connais cette joie-là, qui est indépendante de toutes circonstances. Elle est là. Je ne dis pas que quand nous avons le Seigneur, nous ne pouvons pas passer par des moments euh, d'abattement, que nous ne passons pas par des moments de, de tristesse. Ça peut arriver, mais ce qui est extraordinaire, et ce qui est merveilleux, et ce qui est magnifique, c'est que l'Éternel est avec nous et il nous, il nous relève et il nous, il nous, il nous fortifie. Et il, il, il, il, quand, quand il voit que cette joie-là, elle commence à, à, à cause des, des, des, des, des défis, des défis de la vie à cause des des, des épreuves qui sont parfois très, très, très violentes à cause des coups que nous recevons de la vie. Quand cette joie-là, elle commence à, à, à, à, à tarir, l'Éternel sait comment nous relever, il sait comment nous consoler et il remplit à nouveau euh, notre cœur de sa joie. Et, et, et je, je pense que nous devons vraiment dire merci à ce Dieu-là pour sa joie. Euh, le Dieu de toute joie, le Dieu de toute consolation, euh, l'éternel notre joie, l'éternel notre force, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ta force, la joie du Seigneur est ta force, ta force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force la joie du Seigneur est ma force la joie du Seigneur est ma force ma force est dans la joie du Seigneur libéré libéré Christ m'a libéré amen libéré puis j'ai la victoire libéré du péché de son pouvoir Gloire à Jésus Christ, ma foi m'a libéré. Libéré, libéré. Christ m'a libéré. Amen, libéré. Oui, j'ai la victoire. libérée Du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus Christ, ma foi m'a libéré. Ah, ah, Alléluia. ah, ah, ah, Alléluia. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, alléluia Ma force est dans la joie du Seigneur Si un ange venait m'annoncer Un autre Jésus-Christ Alléluia Alléluia Oh! Que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh De moi ah. Moi, je sais en qui j'ai cru qu'à lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi tout au long du chemin toi. Oh, et toi oh, oh, oh, oh, oh. oh, oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu. Et si après un premier assaut, il venait de nouveau pour vouloir troubler ma paix, ô oh Jésus, je t'examperai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, si un autre venait m'annoncer, un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirais arrière, de moi oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. car moi je sais en qui j'ai cru car lui je l'ai connu Oh il est toujours avec moi tout au long du chemin étroit. Seigneur, c'est vrai. Si quelqu'un venait m'annoncer, un autre Jésus-Christ, que toi qui as été cloué à la croix pour moi, je lui dirais, arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi, car où était-il, ce, ce, ce Jésus que tu veux m'annoncer, quand le mien était sur la croix. Quand le mien a renoncé à sa royauté pour moi, qui veux-tu m'annoncer comme Dieu? Je ne connais que ce grand Dieu. Je ne connais que celui-là qui a renoncé à sa royauté pour moi. Je ne connais que celui-là qui a accepté l'opprobe pour moi. Je ne connais que celui-là. Oh, c'est celui-là que je reconnais comme Dieu. C'est celui-là que je reconnais comme Dieu. Je ne connais que ce Dieu-là qui s'est dépouillé pour moi. Je ne connais que celui-là qui a accepté qu'on crache sur son visage pour moi. Je ne connais que celui-là qui a été lacéré de coups de fouet pour moi. Sa chair est partie à l'embauche. On s'est moqué de lui. On l'a traité de tous les noms. Il a été bafoué. Il a été humilié. Il a été méprisé. Il n'a rien dit comme un agneau comme un à la boucherie. Il n'a rien dit. Alors qu'il était Dieu, alors qu'il était roi, alors qu'il était grand, alors qu'il était Seigneur, c'est celui-là que je connais. C'est celui-là que je connais. Je l'ai connu dans la détresse. Je l'ai connu dans les larmes. Je l'ai connu dans la joie. Je l'ai connu dans la dépression. Je l'ai connu dans le manque. Je l'ai Connu dans l'abondance, je l'ai connu dans le dépouillement, je l'ai connu dans le désert, je l'ai connu dans le deuil, je l'ai connu dans l'endorado, je l'ai connu dans le désert, ce Dieu-là m'a fait la grâce un jour de le rencontrer, il a changé ma vie, il a transformé ma vie, il a changé ma vie, j'ai eu un ami, un ami sûr, un ami véritable, quelqu'un à qui je peux tout dire, quelqu'un à qui je peux parler, quelle que soit l'heure, quelqu'un à qui je peux me confier sans, sans peur, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être rejeté, quelqu'un qui me comprend comme personne ne peut me comprendre, quelqu'un qui me connaît comme personne ne peut me connaître. Je suis la prunelle de son œil. Il me chérit, il me donne et il me pardonne. Il me pardonne mes erreurs. Il me pardonne mes péchés. Il est prêt pour moi, comme le diraient les Ivoiriens. Il est prêt pour moi. Je l'ai connu. Il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la sécurité. t'en fais une. Je t'enferme. Je n'avais ni père ni mère. Oh, je l'ai connu. Il est mon père. Il est ma mère. Il est ma sécurité. Il est mon appui. Il est mon assurance. Il est mon abri sûr. Il est mon défenseur. Il est ma joie. Il est ma paix. Il est mon père. Il est mon abri sûr. Il est ma lumière. Il est mon berger. Il est ma sécurité. Il sur mes lames quand je pleure. Il me reconforte quand je suis découragée. Il me relève quand je tombe. Il me défend quand je suis acculée et accablée. Il me rassure quand j'ai peur et quand je suis seule. Il me comble de sa présence. Oui, je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Ce Dieu grand. Ce Dieu merveilleux. Ce Dieu excellent. Ce Dieu magnifique. Mon papa, ma maman, mon confident, mon époux. Oui, parce qu'il est l'époux de l'Église. Il est l'époux de l'Église. Adorateur, il est ton époux. Adoratrice, il est ton époux. Il est ton frère aîné. Il est ta maman. Il est ton papa. Il est ton bouclier, il est ton rocher, il est ton défenseur, il est ton abricieux. Seigneur, qu'un Dieu merveilleux, tu es pour nous. Oh Dieu, oh Dieu, reçois nos louanges ce soir, reçois notre célébration, reçois notre adoration, reçois nos acclamations. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? qui est comme toi. Tu n'as pas ton pareil. Il t'a plu. Il t'a plu de nous donner la vie. Il t'a plu de nous donner la vie. Il t'a plu de mourir pour nous. Il t'a plu de nous choisir. Il t'a plu de nous aimer. Nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Je ne suis pas digne d'être aimée. Mais il t'a plu de m'aimer. Il t'a plu de m'aimer, adorateur et adoratrice. Il, il a plu à l'éternel de t'aimer. Il t'aime comme personne ne peut t'aimer. Ne laisse jamais personne te faire croire. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es pas aimé. Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Avant que tu ne le connaisses, il t'aimait. C'est la raison pour laquelle il est descendu et il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton grand amour. Béni sois-tu Dieu d'amour. Béni sois-tu, sois am amour éternel. Béni sois-tu, amour divin. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu. Jésus, mon rédempteur, Jésus, mon eau de vie, Jésus, ma source de vie, je te louerai. Oh Seigneur, je te louerai. Je te louerai, je te louerai dans l'abondance. Je te louerai dans le désert. Je te louerai dans le dépouillement. Je te louerai dans la joie. Je te louerai dans les lames, Seigneur, je sais ce que je dis, je te louerai. Je te louerai, je l'affirme, je te louerai. Je te louerai parce que je sais que je peux compter sur toi pour te louer. Je sais que je peux compter sur ta capacité, ta puissance et ta force pour te louer, même quand tout va mal. Alors, je j'affirme que je te louerai. Peu importe les circonstances, je te louerai, je te louerai. Merci Seigneur. Et je sais, je sais que c'est ce que Seigneur, c'est ce qui ressort du cœur de, de, de tes enfants qui sont en ligne ce soir, des adorateurs et des adoratrices. Seigneur, nous te louerons parce que tu nous feras la grâce de te louer. Peu importe les circonstances, Seigneur, nous savons que tu nous feras la grâce de te louer. Merci, Père, parce que tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Et tu as dit que par toi, nous pouvons tout. C'est ce qui est écrit dans ta parole. Et je bénis ton nom pour cela parce que tu es tout pour nous. Tu es notre force, tu es notre capacité à faire à accomplir, à aller, à réussir. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, je te louerai. Lundi, je te louerai. Mardi, je te louerai. Mercredi, je te louerai. J'ai dit, je te louerai. Vendredi, je te louerai, samedi, je te louerai, dimanche, je te louerai, Jésus, mon Rédempteur, je te louerai, mon abri sûr, je te louerai, oh, consolateur, je te louerai, Ami divin, je te louerai. Ô bon berger, je te louerai. Ma force, ma paix, je te louerai. Jésus, mon Rédempteur, Jésus, ma source de joie. Jésus, ma source de joie. Jésus, mon bon berger, je te louerai. Amen, je te louerai. Amen, amen, je te louerai, Jésus, consolateur, Jésus, abri divin, Jésus, notre rocher, nous te louerons, Amen, nous te louerons. Oh <rire> Ô tendre père nous te louons ah divin berger nous te louons ô bouclier nous te louons notre force nous te louons oui notre joie nous te louons oh oh oui nous te louons Jésus, Consolateur, Jésus, Consolation, Jésus, notre Papa, nous te louerons. Oh. Amen, nous te louerons. Amen, Amen, nous te louerons. Oh abrissé, nous te louerons. Ô défenseur, nous te louerons. Notre bannière, nous te louerons, notre papa, nous te louerons, Consolateur, nous te louerons. Ô papa, nous te louerons. Ma force, ma paix, je te louerai. Adorateur et adoratrice, tu es béni. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu formidable. Oh, il est... Ah, parfois, est... je sais que ça, ça vous arrive aussi, parfois tu cherches les mots. Tu cherches les mots, mais tu as l'impression que les mots que tu utilises là n'arrivent ne, ne, ne, ne, ne, pas à traduire ce que tu veux dire. Et n'arrive pas à traduire ce que tu veux, tu veux dire de ton Dieu. Ce que tu, ton, ton corps veut exprimer par rapport à ce Dieu-là. Par rapport à ce Dieu-là. Adorateur et adoratrice, tu es béni. Tu es béni. Tu es un papa qui t'aime, qui prend soin de toi. Tu es béni. En tout cas, nous sommes bénis. J'ai une parole ce soir pour toi que Dieu met vraiment sur mon cœur pour quelqu'un. Et c'est un verset, c'est le verset Jean 11, 40. Jean 11, 40. Et c'est un verset qui est très court. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que cette parole est pour quelqu'un sur cette plateforme. Tu as commencé avec la foi. Et tu as commencé par la foi. Tu as commencé à marcher par la foi. Et depuis un certain temps, tu as regardé tu as commencé à regarder autour de toi et tu as commencé à t'inquiéter. Tu as commencé à t'inquiéter. L'inquiétude a commencé à prendre ton cœur. Tu as commencé à te poser beaucoup de questions. Tu as commencé à regarder les circonstances. Et la crainte et l'inquiétude ont commencé à gagner ton cœur. Et... Le Seigneur te dit ce soir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette parole, le Seigneur l'a prononcée devant le tombeau de Lazare. Devant le tombeau de Lazare. La Bible dit que lorsque Lazare était malade, ses sœurs ou envoyer chercher le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas venu, comme pourraient le penser les hommes, mais il n'est pas venu à temps selon les hommes. Puisque Lazare a fini par mourir. Et c'est quand Lazare est mort que le Seigneur est venu. Et il était même mort, enterré. Et son corps sentait déjà. Donc, pour les hommes humainement parlant, c'était fini. Et quand Lazare est arrivé, une des sœurs de Lazare a dit au Seigneur, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pour faire court, toujours est-il que quand... Le Seigneur s'est rendu compte que sa foi était limitée, puisque ce n'est pas qu'elle n'avait pas la foi, ce n'est pas que les sœurs de Lazare n'avaient pas la foi, puisque quand Lazare était malade, elles sont allées chercher, elles ont, elles, elles ont fait, en enfin, fait, elles ont voulu qu'elles elles se soient, elles ont pris les dispositions, pardon, pour que le Seigneur vienne. Et c'était pour guérir leurs frères. Donc, elles savaient que le Seigneur pouvait guérir leurs frères. Donc, elles avaient une foi, mais la foi était limitée. Et quand une des sœurs a dit, mais Seigneur, quand le Seigneur a voulu, a demandé qu'on ouvre le tombeau, et quand elle a sorti cette parole, Seigneur, il sent déjà, Seigneur, il sent déjà. Et c'est là que le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et elle elle insiste, elle dit, « Seigneur, il sent déjà qu'il y a quatre jours qu'il est là. » Et la réponse que le Seigneur lui donne, c'est « Ne je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » qu que que si Ensuite, qu'est-ce que Jésus fait, le Seigneur Après que la, la, pierre ait été ôtée, le Seigneur crie. Il crie d'une voix forte. Lazare sort. La Bible dit que, et le mort sorti. Adorateur et adoratrice. Le Seigneur te dit ce soir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Continue à croire au Seigneur. Continue. Continue. Il est le Dieu, ton Dieu, c'est, il est le Dieu qui a été capable de ressusciter un mort en pétrifaction. Lazare était mort depuis, il était enterré et son corps sentait déjà. Mais le Seigneur a ressuscité Lazare et il te dit ce soir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu regardes avec désarroi dans ta vie? Qu'est-ce que tu regardes avec dépit, avec découragement, avec désespoir dans ta vie? C'est vrai, humainement parlant, c'est certainement impossible. Humainement parlant. Mais le Dieu que tu pries n'est pas un être humain. Le Dieu en qui tu as placé ta confiance là, ce n'est pas un être humain. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il te dit ce soir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Crois, crois, c'est ce que le Seigneur te dit, crois. Tu as commencé à marcher par la foi, continue par la foi. Même si tout te dit que ce n'est pas possible, appuie-toi sur cette parole. Je ne crois pas que ce soit un hasard, que nous nous arrêtions sur ce verset. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Je crois que euh, quelqu'un parmi nous, quelqu'une parmi nous, Regarde sa montagne, regarde ses défis. Et se dit, non, non, non, non, non, ce n'est plus possible. Il y a peut-être, euh, euh, si c'était comme ça, ça aurait été possible. Si, euh, ça aurait pu se faire, si. Mais là, c'est tard. Bon, peut-être que, mais le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Crois, crois. Il ne change pas, il est le même. Il ne trahit pas, il est le même. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il ne change pas car il est Dieu. Il proclame sa parole. Il ne trahit pas car il est fidèle il te répondra si tu gardes sa parole il ne change pas car il est Dieu il Exauce sa parole. Il ne trahit pas car Il est fidèle. Il te répondra Si tu gardes sa parole. Crois seulement, crois seulement, je te dis crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Oui mon frère, crois seulement, crois seulement, je te dis crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Il connaît tes soucis était et, et il voit cette montagne. Oui, continue à croire, ma sœur. Il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 Car tout est possible à celui qui croit. Je te dis crois seulement, crois seulement. Je te dis crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Crois, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que cela va se faire. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Cette tempête se calmera, cette tempête te se calmera. Cette tempête te se calmera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce cœur sera guéri. Ce cœur meurtri sera guéri. Ce cœur meurtri sera guéri. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette maladie s'en ira, cette maladie s'en ira, cette maladie s'en ira. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce contrat sera signé. Ce contrat sera signé. Ce contrat sera signé. Par mon esprit dit le Seigneur, Ces tensions disparaîtront dans ton foyer, disparaîtront. Ces tensions disparaîtront esprit, dit le Seigneur, ces factures seront payées, ce loyer sera payé, ce esprit, dit le Seigneur, par son esprit tu enfanteras, par son esprit tu auras du travail, cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, tendre Père. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Ce soir, tu nous dis de ne pas craindre. Tu nous dis de croire. Tu nous dis que ces montagnes, oh Seigneur, qui se sont élevées, oh Dieu tout puissant, ces montagnes se déplaceront par ton esprit. Béni sois-tu, Père. Merci pour tes promesses. Merci, Jésus. Adorateur et adoratrice, témoignez, n'oubliez pas de, euh, de témoigner de ce que, oh le Seigneur, le Seigneur, quand Dieu, parce que je sais que ce sont des promesses de Dieu et que Dieu accomplira ses promesses. Alors, témoignez, n'hésitez pas à témoigner, n'oubliez pas de témoigner pour qu'ensemble, nous puissions vraiment bénir le Seigneur et lui dire merci, et lui dire merci, et lui dire merci, merci Père éternel, merci Jésus, merci Dieu Tout-Puissant, merci Jésus, merci Jésus. Pardon, excusez-moi. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car ton ami Jésus vient de te faire des promesses. Et si quand ton cœur est troublé, Lève les mains et déclare. Alléluia. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans sa main. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Tu as un grand Dieu qui est toujours à tes côtés, un grand Dieu à tes côtés, à tes côtés. Tu es un grand Dieu qui est Dieu tout-puissant, un grand Dieu, oh, Dieu de miracles, un grand Dieu qui te relève quand tu tombes, un grand Dieu oh, à tes côtés, à tes côtés, j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu oh, à mes côtés, à mes côtés, j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un grand Dieu oh, à mes côtés, à mes côtés, ce grand Dieu conduit mes pas, ce grand Dieu oh, dirige mes pas, ce grand Dieu trace ma voie, ce grand Dieu oh, me console, ce grand Dieu pouvoir à mes besoins, ce grand Dieu oh, est le Dieu tout-puissant, nous avons un grand Dieu qui est toujours à nos côtés, un grand Dieu, oh, à nos côtés, à nos côtés, un grand Dieu, qui est toujours à nos côtés, un grand Dieu, oh, à nos côtés, à nos côtés, un grand Dieu, qui sait nous pardonner, un grand Dieu, oh, qui nous chouchouse, un grand Dieu, qui nous sait dans ses bras, un grand Dieu, oh, à nos côtés, à nos côtés, j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu, oh, à mes côtés, à mes côtés, oh, un grand Dieu, oh, qui se tient à nos côtés, adorateurs et adoratrices, oh, un grand Dieu, un grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de miracles, l'amour divin, le tendre berger, la force. Oh, c'est notre Dieu. Il se tient à nos côtés. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Et il nous aime comme personne ne peut nous aimer. Il nous aime comme personne ne peut nous aimer. Il nous aime comme personne ne peut nous aimer. Alléluia. Alléluia. Ma sœur Corinne, l'Éternel te demande de ne pas regarder aux hommes. Ne regarde pas aux hommes. Ils vont tout faire pour... Euh, T'humilier Mais c'est une âme du diable. C'est pour te décourager. Euh, le mépris, l'humiliation, ne regarde pas aux hommes. L'éternel, ce qu'il a commencé, il va achever. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est l'éternel. Ce n'est pas un homme qui va venir terminer. Dieu achevera ce qu'il a commencé. En tout cas, c'est la parole que Dieu me met sur le cœur pour toi ce soir. Ne ne, ne, ne, ne, ne t'arrête même pas sur euh, tout ce qui est en train d'être fait pour que tu te sentes humilié, pour que tu te sentes bafoué, pour que tu te sentes méprisé. Euh, ne ne t'arrête pas là-dessus. Regarde au Seigneur et avance avec Jésus. Regarde au Seigneur et avance avec Jésus. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. C'est ce des, des, l'ennemi qui se tient derrière tout ça pour te décourager. Euh, ta valeur ne dépend pas de qui que ce soit. Et tout ce qu'ils vont faire là, c'est en vain. Parce que ce que Dieu a commencé, Dieu va achever. En tout cas, c'est ce que le Seigneur euh, met sur mon cœur, ce soir pour toi. Euh, sois fortifié. Sois fortifié. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Seigneur, je bénis ton nom pour ta servante Corinne Et je bénis ton nom pour sa vie. Je bénis ton nom pour ce que tu as commencé dans sa vie. Seigneur, je sais que tu es sa force. Je sais que tu es son appui. Je sais que tu es son abri. Euh, tu lui demandes de ne pas regarder aux hommes et de faire fi de toutes ces humiliations, de tout ce que les hommes sont en train de faire pour vouloir la rabaisser, pour vouloir la mépriser. Euh, soit sa force à, à, à se mettre au-dessus de tout ça et à continuer avec toi, dans ce que toi tu as commencé, avec elle béni sois-tu. Seigneur, je te prie pour euh, tes, tes servantes et tes serviteurs, les adorateurs et les adoratrices qui sont sur cette plateforme. Euh, Seigneur, et même ceux qui n'ont pas pu se connecter, euh, je bénis ton nom pour leur vie. Seigneur, je te confie tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont découragés, que tu les relèves, Seigneur, que tu les relèves, que tu renouvelles leurs forces et que tu leur donnes de... de que tu, parce que c'est toi qui renouvelles leurs forces, que tu les remplisses à nouveau d'ardeur, de vigueur et qu'ils puissent continuer le chemin avec toi. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, euh, délivre chacun de ses craintes, de ses peurs, de ses inquiétudes, de ses angoisses. Et je prie vraiment que tu... Que tu que tu fasses un coucou à chacun de façon particulière cette semaine. Je prie de tout mon cœur que Seigneur, tu fasses quelque chose, que tu poses un acte euh, qui puisse booster la foi de chacun, qui puisse booster la foi de chacun. Nous, nous croyons nous croyons que tu es Dieu et nous croyons en ta parole, mais c'est ma prière. Je prie que chacun euh, euh, reçoive quelque chose de particulier de toi, euh, que tu poses un acte, que tu fasses quelque chose de particulier dans la vie de chacun, dans la vie de chacune. Et, et, et pour, vraiment, c'est le désir de mon cœur. C'est vraiment le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Euh, ma soeur Georgette, euh, la chouchoute de l'éternel, voilà ce que le Seigneur met sur mon cœur pour toi. Euh, euh, fais attention au travail. Euh, prends un temps devant le Seigneur. Prends un temps devant le Seigneur et Dieu te parlera de façon particulière, mais par rapport au travail, par rapport à ce qui se passe au travail. Prends un temps et Dieu te, te parlera de façon particulière. Il te montrera des choses et tu sauras exactement de quoi il parle. C'est vraiment ce que le Seigneur met sur mon cœur pour toi. Euh, ma soeur Béa, euh, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le Seigneur, tout est sous le contrôle de Dieu et Dieu la situation est sous contrôle. Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Adorateurs et adoratrices, euh, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et croyons, croyons, croyons seulement, croyons seulement, croyons seulement. Et nous verrons la gloire de Dieu. Quelle que soit la, la montagne qui est devant nos yeux, qui, qui se dresse devant nous, croyons seulement. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir un plus deux pour avoir trois. Avec Dieu là, un plus rien <rire> peut être égal à 3 parce que c'est le Dieu de miracles c'est le Dieu de l'impossible. 0 plus 0 plus zéro plus zéro plus zéro avec Dieu là. S'il veut, selon sa volonté, il suffit qu'il le dise et puis c'est égal à 1 million et c'est égal à 100 millions. N'oublions pas que notre Dieu est le Dieu de miracles et notre Dieu est le Dieu de l'impossible et c'est le Dieu surnaturel. Il, il, il est le Dieu qui trace un chemin dans le désert. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Il est le Dieu de l'impossible. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour, pour tout le monde. Et puis, on va, on va clore ce moment. Seigneur, vraiment, béni sois-tu. Merci infiniment pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour... Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton réconfort. Merci pour ta consolation. Euh, merci. Tu nous connais. Tu sais ce par quoi nous passons. Et tu as toujours la parole appropriée. Tu as toujours la parole appropriée. Tu as toujours euh, cette parole-là qui nous convient parce que tu nous connais, tu sais ce par quoi nous passons. Donc, tu sais ce, ce qu'il nous faut, Seigneur. Et tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé au cœur de chacun. Et ce que tu nous dis ce soir, c'est que nous puissions croire. Tu nous dis crois, crois, crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors, euh, fermer notre foi. Euh, garde notre foi, sécurise notre foi, et nous savons que nous verrons ta gloire. Adorateurs et adoratrices, passez une bonne soirée. Euh, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et Ce moment a été vraiment un moment de joie, un moment de partage avec vous, euh, que vraiment votre journée, la journée de demain, je proclame que la journée de chacun et de chacune Vraiment, je proclame, je déclare, voilà ce que je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que votre journée, c'est-à-dire à partir de maintenant, là, euh, jusqu'à demain, je proclame la, la journée de chacun et chacune de vous, journée de miracle. Euh, je déclare que vous voyez l'impossible devenir possible. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est mort ressuscite dans votre vie, que tout ce qui est mort ressuscite, comme ça a été le cas de Lazare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes sortes de chaînes, je brise toutes sortes de chaînes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison et je la déclare pour ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la joie du Seigneur inonde votre, votre cœur, inonde vos âmes, au nom nom de Jésus Christ de Nazareth, que la bénédiction de l'éternel soit réelle, que vous l'expérimentiez à partir de maintenant, à partir de maintenant, au nom de Jésus Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, gros gros gros bisous, que Dieu vous bénisse, allez bye, bye, bye.